Moi je crois donc, en résumé, moi je crois à l'ascenseur hydraulique. Dans les conditions dans lesquelles je vais travailler, ça pas des, ne concerne pas des quantités d'eau phénoménales, très très faibles. Mais je vous dis, ce sont des conditions un peu particulières. Donc il faut probablement redévelopper ce type d'expérimentation dans d'autres conditions, sur d'autres plantes également, pour voir un peu ce qui se passe. Bien évidemment, quand on a parlé d'ascenseur hydraulique, dans mon esprit, c'était absolument pas euh, les pays asiatiques. Pour moi, c'était plutôt le Soudano-Sahélien, où il fallait mettre le paquet pour essayer d'étudier ça. Donc, euh, je dirais actuellement, euh, on n'est pas totalement maître d'œuvre des sites expérimentaux. Moi, ce n'est pas nécessairement à Grignon, également, que sur les parcelles expérimentales de l'INRA, ici, que je peux étudier ce genre de processus. Donc bon, on a pris un site euh, où il y avait une demande expérimentale pour savoir si ultérieurement, si l'ascenseur hydraulique existait, comment ça se passerait par rapport à des jachères, vis-à-vis bah, -vis des graminées, mais sur place, par rapport à des jachères longues et autres. Je pense qu'Alain Pierret et Jean-Luc Maé vous ont dû vous expliquer ça quand vous les avez interviewés. Moi, je ne, crache, je ne crache ni sur les conditions contrôlées, ni semi-contrôlées, ni naturelles. Je pense que les trois se complètent admirablement pour ce type d'études. Euh, moi, j'amènerai des rhizotrons au champ, de façon à ce que le climat, sur le climat réel, et pas celui de, de la serre ou du laboratoire. Et euh, en, simultanément, je ferai ce type d'expérience également au champ, en insistant énormément sur un facteur épouvantablement... Euh, Difficile à caractériser que ce soit le problème de variabilité spatiale, verticale et latérale. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que euh, j'ai fait, ou M. Biron a fait, une carotte de sol, que ça veut dire que ce soit nécessairement euh, représentatif de ce qui se passe dans un champ. Donc on a beau les multiplier, euh, il faut vraiment qu'on mette le paquet sur ces caractérisations-là. Moi je suis quelqu'un qui vient beaucoup du laboratoire, qui fait énormément de terrain dans mon existence et qui à un moment a décidé de faire le va-et-vient entre le laboratoire et le terrain pour essayer de comprendre ce qui se passait. Parce que sur le, euh, sur le terrain, c'est extrêmement complexe, parce qu'il faut identifier les paramètres qui interviennent, et il y a peu paramètres euh, entre, ces, entre ces paramètres. Vous revenez au laboratoire, c'est beaucoup plus simple, normalement, mais ce n'est pas le terrain non plus. C'est-à-dire que moi, je ne prétends pas, à partir de mes réacteurs bio faire de l'expérimentation, transposer à immédiatement à l'échelle planétaire, bien évidemment. Je cherche simplement à identifier des paramètres, des, des processus que je connais déjà, à les mieux les caractériser et à, faire, à travailler sur les paramètres qui les contrôlent, pour voir comment éventuellement ça peut être retransposé sur le terrain.